Normalement, il n'y a plus d'araignées là. Ça devrait être... <rire> Il n'y a que des démons. Ah oh ouais, non, j'ai pas couru pour avoir des araignées. Voilà, regarde, ils se oh, dessus. Oh, regarde, ils sont quasiment morts. Ah morts. Ben, bah, j'en ai pris, mais je sais pas pourquoi. Euh, t'es sûr, Seb Aïe Il y a un poulet derrière, oh, attention. Merci, non euh, Florian. Oh, mais le, le laser. <rire> Quel laser Ah, il y en a un en fait, derrière. Ah, je suis mort. Je sais même plus où je suis, je me vois plus, je me vois plus. Vois plus. Ah. Euh, moi je me suis mis invisible mais c'était peut-être pas forcément une super idée. Ah la caméra est bouge. Ah euh, là ça. Ah mais euh... c'est la arène Tu hein. nous embêtes là. Bah oh, <rire> ben, voilà, je vous embête moins là. Je suis mort. Euh, faut que je me mette quelque part moi. Ouais, euh, non, ouais. pas ah ici, pas ici, pas ici Mais ils viennent de là-bas, faut aller là-bas Oui, mais il y avait un truc qui était réapparu ici. Non, mon sort euh... J'ai crevé Ah Zut Wizard, you have oh, vite, vite, vite, je nord nord nord, nord, nord, nord, nord. Ah, mais il y, y a un démon qui balance des, des boules. Ouais, ouais. Je te laisse ressusciter. Euh. <rire> oui, j'allais dire mon sort de. Ouh, c'était beau ça. Oui, j'ai la gargouille de notre côté. Voilà, elle nous embêtera moins. Get back into the fight, though! is slain! Ah, mais j'étais pas mort! Si t'arrives à me protéger au cac. Ah, bah non! Oui, <rire> ah, il est grand temps de fracasser la pierre, oui. oui. Euh, T'es où? Ah, oui, d'accord. Bah, je... bah, voilà. Non, non, mais. <rire> ah, Mathieu, oui. Bah, t'as l'air oui. en fâcheuse posture! The elf returns. Ah trop tard c'est l'elfe. Euh, Mets-toi pas au milieu Anaïs. Pose des bombes. Oh C'est ce que j'ai fait. <rire> Un petit peu tard. Mmh. Attention Bouboule. Attention Bouboule. Oh, mais... Ah non c'est pas moi ça. Je retrouve mes sensations. The elf is no more. Ah Ça y, est on a eu le premier. Ah, mais il y en a. La couronne On s'en fout de la couronne. Ouf. C'était mmh. pas Ah, faire on aurait pu plus aller début. prendre les, euh, les potions ah. en fait, hein. Attends, attends, attends. Je l'ai transformé en rien ah. En tout cas s'il y avait des poulets je pense qu'ils n'ont pas survécu hein. On sait pourquoi Ouh ce nombre de morts Oh la vache 498 Mais ça c'est le tourbillon dans la mêlée aussi hein. C'est ça Oula ça sent du monde Chips, <rire> c'est tout ce que je fais. C'est des céréales, poulet Attention, à gauche, saucisson à gauche. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh putain, il a sauté. La ah, couronne, la couronne, Esquive, esquive, esquive Esquive, esquive, est <rire> esquive Hop, hop, hop, hop Hop hop hop Ouf La vache est parti vite tu grosse sale Attends laisse laisse taper, regarde mm -hmm. Ouais très intéressant, allez <rire> On sent le barbare qui s'enfuit. Anaïs, toi les tonneaux ça fait deux, donc... <rire> ah, ah, ah, ah, ah. ah Non, non, non Non, j'ai... Y'a que le démon qui est de mon côté Est-ce que j'ai fait un poulet Oui, j'ai fait un poulet dans le tas <rire> mm. Oh, il y a de l'or! Il y a de l'or! On peut pas rentrer! Oui, mais la porte va pas se refermer si on oh là, monsieur, ah, mais, mais, monsieur! Mais, mais, mais, mais. Mais enfin! Ne détruis pas! Non, non, t'inquiète, ça explose pas ça! Bah. Voilà! Anaïs! Ah, euh... pas par contre! Bah oui, c'est des bombes! <rire> les Attention les boules! Oh oui! Ah, oh oui, merci, mon ami Vachkiri! Euh... euh. Oh, des cibles! On voulait pas si je reste du bon côté du pont. Tu vois, c'est la sauvegarde Florian. Contrairement à la sauvegarde Anaïs qui ne sert à rien. Quoi Oh euh... vite, vite, y a le sorcier Bah. Euh... Pourquoi tu l'as énervé Mais normalement, il s'est fait tuer par les autres. Voilà. Non, mais... <rire> Tu y arriveras pas, je pense. <rire> NON <rire> Ça, c'était malin. Ah, mais tape-le Non, non, pas ici, pas ici, pas ici Ouf. Non mais les poules de feu dans la gueule! Pense oh, possible! Ouh! Putain mais! Ah t'as pété des poulets! Bah. Euh... J'avais pas! Ils sont trop proches! <rire> chocac, chocac! Oh non Pourquoi Et en bas c'est la fin fouler fin fin pour le titre. En bas c'est la fin oui. fin ouais. Bah tu crois que le dernier niveau s'appelle la fin fin Y'a <rire> un jour ah mais faut en pas en taper haut. le poulet Ah voilà mmh. <rire> Merci <rire> Merci la <rire> lave The wizard didn't oh oh what it wow was. Oh, <rire> On s'est pris la même en plus, là. Ah oh. La couronne You didn't think I'd be gone for good, bitches Mon pognon oh, Stupid Hey mmh. I have eaten that I need to study this <rire> La couronne Poulet à droite Et poulet à gauche Il y a un autre poulet de l'or à droite gauche. Bon, je prends l'or. Attention, ouais, personne ne oui. veut le poulet à gauche. Je prends le poulet, je, je prends, je prends. Mais loin oh, on aurait oui. pu échanger en or. Oui, c'est vrai, pas con. Mais bon, on savait pas trop que c'était la fin. Euh, le passage 2 Oui. T'as pas déjà fait le passage non. Le passage. Il me faut 11 000. Ok, on se cotise pour toi. Je pense que je Non! Ah! Normalement, il. On fait une bonne équipe. clairement. Ah ouais. Car... Je suis pas très riche. Moi bah non plus. Oui, mais toi, c'est pas un problème. Efficace. Hop, hop, hop, hop, Ça hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, T'es mort de la façon ah, la, la plus fun turns. du monde hein Don't squandre, <rire> Ah bah pareil hein <rire> Où ça ah, oui. ah Et moi je tiens avec... Moi je tiens avec un point de vie hein, les gars D'ailleurs en parlant ça... Ah Détruis pas de poulet hein ouais, ouais. Oh putain fallen. quel con. Je regardais la couronne bon, <rire> bah, c'est pas aujourd'hui que tu vas te faire du pognon Anaïs hein oh. <coughs> Moi non plus Aïe ah, la Valkyrie non plus, oui non toi non plus j'allais dire Qui c'est qui se gave C'est Clipshit <rire>